La majorité des voisins de, de notre immeuble euh, soutient ces, ces projets et pas seulement, ils chantent avec nous, ils sortent du, du, du, le bal, du balcon et partagent leur joie. Tout simplement, tels qu'ils sont. Donc voilà, pourquoi et je pense que je suis... Euh, en fait, la situation, moi j'habite en France, du coup j'habite dans la ville de Voltaire. Et dans cette ville, bon, évidemment, on ressent les sensation de confinement. Ça, on la ressent. Mais elle n'est pas j'imagine, elle n'est pas si, pas si dure comme on peut la vivre ailleurs. Ou peut-être il y a vraiment des situations très, très dramatiques. On a vu, euh, j'ai quelques amis d'Italie qui m'aient décrit parfois des situations apocaly apocalyptiques où les, les militaires viennent chercher euh, les cadavres. Euh, donc, euh, et les, la famille ne peut, pas, ne peut même pas saluer euh, leur chair euh, avec euh, l'amour qui, qui, qui, évidemment, euh, s'est demandé. Euh, dans les cas de, de, de funérailles. Donc et là aussi, je, je cherche euh, pourquoi on fait de la musique euh, dans notre immeuble, dans notre coopérative d'habitants, tel qu'on est en train de vivre, dans un immeuble comme les autres. Pourquoi on se met au balcon en chantant Parce que c'est ce qui faisait aussi nos ancêtres. Leur, euh, la, je répète, mais euh, dans les funérailles, euh, en 19e siècle, euh, il y avait toujours surtout les retours. Euh, une bande qui était engagée par euh, même des personnes euh, aisées pour en fait euh, entamer un, un rituel euh, qui euh, exorcisait la mort, qui faisait que la mort devenait un outil, euh, de, encore une fois, des partages et d'aller euh, toujours de l'avant, parce que la vie elle, elle, elle, elle gagne toujours sous la mort, donc. Second floor, orchestra, Irene. On va faire les slams, tout le monde va prendre un tour. Ah, même Mathieu, regarde. Mathieu, il commence. C'est c'est Tonight, tonight, tonight, tonight. Session où tout le monde trouve sa place Avec des mots, juste des mots, depuis les balcons wow. La qu'il devait plus croire. Yeah. Alors, il pas voir, voilà. Oh yeah, comme Macron Comme Macron, il ne fallait hey, si hein? pas le croire Putain! Oh yeah! It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Don't like my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful I think of you, cheap. The next one? Daniel, Daniel! Daniel! It's your turn! En espagnol, hein? what oh. Tassé l'eau d'eau Tassé l'eau d'eau Tassé Qui prend les prochaines Fabrice. Qui est sous la douche Fabrice qui est sous la douche Oh, oh, oh Tirouli, louchi, boucchi, bouuuu. Tâti, louchi, louchi, boucchi, bouuuu. Tâti, louchi, Et prochain? Fati. Sophie. Sophie. Sophie. Sophie. irene Sophie. Sophie. Sophie. Sophie! Sophie? Oh Sophie. Sophie du quatrième. Sophie, Sophie. Oh Sophie. Sophie, de Sophie de Même un russe oh ou un japonais. C'est <rires> mon enfant C'est Ah oui ah, <rires> Merci au voisin du square Irene. Merci au voisin du square Irene. Je voudrais les cloner GX. Je voudrais les cloner GX. Est-ce possible? Est-ce possible? On verra. On verra. Yeah. Oh oh oh oh oh. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Don't like my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I drink habanero. Et aujourd'hui je le 3 juin Oh, yeah Au square irene jusqu'au 3 juin Au square irene 2020 It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I think of you. Chips, chips. Tati-dou-dou-dou, chibou-chibou-bou. Tati-dou-dou-dou, chibou-chibou-bou. Les derniers tours Non, merci Ça va aussi No, merci. You want to say something? Hey, where are you? Si, si, si, si. Sophie. Sophie. Dernier tour. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. I think my view Chip, chip. That's it. Riri, riri, bu, bu, bu, bu. That's it. Riri, bu, bu, That's it. Extra tonight